Salut tout le monde, là je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous allez regarder et je pense qu'une petite introduction s'impose non pas que j'en ai pas tourné une à l'époque mais justement c'est une vidéo qui date un peu et j'ai l'impression que vous comprenez rien au rythme de mes vidéos et c'est normal parce qu'en fait il n'y a aucune logique <rire> j'utilise juste les broches que j'ai déjà tournées en fait euh, que ce soit il euh, y a 6 mois, il y a un an... Euh, ce que j'ai déjà qui est un peu exploitable, qui me paraît un minimum intéressant. Parce que tout simplement, en ce moment j'ai déjà à peine le temps de, de faire du montage. Donc j'ai absolument pas le temps de tourner des nouvelles vidéos, de tourner les vidéos que j'ai envie de, de tourner. Donc en attendant, j'ai décidé de mettre tous ces rushs oubliés à profit. Donc pour vous resituer, les vidéos que vous avez vues, si vous les avez vues, Sinon, euh, allez les voir tout de suite euh, parce que euh, moi je vous attaque en justice si vous ne regardez pas toutes mes vidéos. Les vidéos sur l'Espagne que vous avez regardées avant celle-ci, c'est des vidéos qui ont été tournées en décembre 2021, janvier 2022. Donc ça date et c'est normal que vous ne compreniez pas pourquoi je suis en Espagne, c'est parce que je n'y suis pas <rire> Et la vidéo que vous avez regardée aujourd'hui, c'est une vidéo qui a été tournée, je pense, en juillet-août 2022. Voilà. Salut tout le monde En ce moment j'ai une panne sur, le, sur mon camion, une panne mécanique. Euh, en fait je dis en ce moment mais je l'ai depuis, euh, depuis que j'ai le camion quasiment. J'ai eu le van en décembre 2019 et en avril 2020 j'ai commencé à travailler dans un magasin bio et mon premier jour de travail impossible de repartir le soir du travail le van ne voulait pas redémarrer et ça c'était le début j'avais à peine fait le sol et les murs dans le van et c'était l'angoisse totale et on avait essayé de remettre de l'essence on avait essayé plein de trucs et ça démarrait pas jusqu'au moment où il a redémarré tout seul et en fait, euh, au fur et à mesure, j'ai compris que si j'insistais, il finissait par redémarrer. C'est une panne qui vient plus quand il fait chaud que quand il fait froid, bizarrement, je sais pas vraiment pourquoi. Et plus ça va et plus c'est fréquent. Donc là en ce moment il fait hyper chaud, mais quand même, euh, même l'année dernière et l'année d'avant, c'était pas autant. Enfin, euh, en septembre dernier, début septembre, il faisait hyper chaud. Ça, ça me le faisait, ça me faisait les pannes, mais pas autant que ça. Et au-delà de ça, au-delà du fait que je démarre pas, de temps en temps. Il y a des fois où je vais démarrer mais au moment où je sors de la place de parking ça cale, le moteur se coupe et je galère à redémarrer. Ça, ça me l'avait fait déjà plusieurs fois avant même que je parte en voyage. Il y a eu avant que je parte en voyage deux fois où il s'est coupé pendant que je roulais. Ça il me l'a refait peut-être une fois ou deux pendant mon voyage et là depuis je suis rentrée, surtout depuis je sais pas moi, depuis peut-être trois semaines, il le fait tout le temps. Donc en fait je suis en train de rouler, je suis au ralenti, je suis à un feu ou je suis en train de prendre un virage donc je, je décélère et le moteur se coupe et ça tout s'arrête et je galère à redémarrer. Il finit toujours par redémarrer, s'il redémarre pas, je le fais rarement, j'ai dû le faire trois fois en deux ans, j'ai start pilote j'ai une bombe que je peux mettre dans le circuit d'air pour refaire démarrer mais comme c'est mauvais, je, je, je, je compte pas là dessus quoi, j'essaye tout le temps de redémarrer sans ça. Et donc aujourd'hui, après avoir essayé plein de choses, on a changé euh, vraiment beaucoup de choses déjà. J'ai changé euh, l'électrovanne de la pompe d'injection, évidemment j'ai changé tout de suite mon filtre de gasoil, j'ai changé tout de suite... Euh, les bougies, euh, j'avais fait une vidange j'avais mis l'additif qu'on met dans le gasoil pour nettoyer un peu le circuit j'ai changé le débitmètre d'air j'ai nettoyé la vanne EGR j'ai fait nettoyer la vanne EGR j'ai vérifié la tresse de masse enfin il y a plein de choses qui ont été vérifiées qui ont été faites sur le camion mais j'ai toujours cette panne et là c'est de plus en plus et il y a des matins où je suis pas sûre de pouvoir aller bosser il y a des fois où là euh, il s'est arrêté quand je m'insérais euh, sur l'autoroute donc ça devient dangereux euh, et depuis le départ moi j'arrête pas de dire que je suis persuadée que c'est les injecteurs sauf que bah, je suis une petite nana qui peut forcément pas connaître la mécanique donc à chaque fois que je parle avec, euh, avec un, un mécano, quelqu'un qui essaie de m'aider on me dit non non c'est pas les injecteurs, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça c'est pas les, in les injecteurs, c'est pas l'injection et moi j'en suis sûre donc et ben c'est pas grave, je vais le faire moi-même donc aujourd'hui avant d'acheter des injecteurs parce que ça coûte une blinde et que c'est chiant à changer je vais d'abord tester le circuit, je sais qu'il y a de l'arrivée de gasoil puisque j'ai quelqu'un qui avait testé. Maintenant je vais tester le refoulement. Euh... Donc je vais faire un, le test de toute la rampe d'injecteur pour, pour voir s'ils fonctionnent tous correctement ou s'il y en a un qui est défectueux ou deux ou trois ou quatre qui sont défectueux. Quatre, je ne sais pas si je pourrais le voir du coup parce qu'en fait je vais vous expliquer, euh, je vais ouvrir le capot et je vais vous expliquer tout de suite comment je vais faire ce test si j'y arrive. essayer de vous expliquer. Les injecteurs, c'est ça. J'en ai quatre, des comme ça. Il va falloir que je déconnecte toutes les petites durites de sortie de gasoil, que je rajoute une durite qui va aller dans un récipient pour chacun des quatre injecteurs, donc j'aurai 4 récipients identiques qui vont collecter le gasoil de refoulement et si j'ai un récipient qui se remplit plus vite ou moins vite que les autres, ça me dira que mon injecteur il est défectueux. Sauf que la question c'est est-ce que tout est accessible J'ai l'impression que oui, j'ai accès aux quatre. Et euh, surtout le problème c'est que comme c'est une panne qui est alternative, ça veut dire que des fois pendant une journée j'ai pas de problème, ça devient de plus en plus rare mais ça arrive. Ce matin je suis allée à la poste, <rire> j'ai pas eu de panne. Alors que chaque trajet depuis deux semaines, j'ai des pannes. Donc euh, le truc c'est que pendant que je fais le test, il faut qu'il y ait le problème. Donc on va voir. Je vais tester ça. Le moteur, du coup vu que je suis allée à la poste ce matin, il est pas bouillant mais tout est un petit peu chaud. Donc ce sera plus facile pour enlever les durites. Et puis voilà, je sais pas du tout ce que je fais. <rire> j'ai regardé des vidéos sur internet comme d'habitude, des tutos. Et, et voilà, débrouille Concernant... Les fameux récipients identiques, j'ai récupéré 4 bouteilles que je vais euh, découper ici, enlever les étiquettes pour que ce soit transparent et que je puisse bien voir le niveau de liquide, et j'ai récupéré, merci Kevin, 4 morceaux de durite de 5 qui est normalement, je l'espère, parce que j'ai pas mesuré, j'ai juste regardé sur internet justement, euh, qui est le diamètre ben, des durites euh, dont j'ai besoin en sortie d'injecteur. durite qui partira de chaque injecteur et qui ira dans chaque récipient comme ça. Comme j'ai pas envie que ma bouteille elle s'efface la malle pendant que je suis en train de faire tourner le moteur et qu'il y ait de l'essence partout, du gazole partout pardon je vais faire des petits trous dans les bouteilles et les attacher je pense que je vais les attacher à cette durite qui est là pour qu'ils soient tous calés ici, là et là et là qu'ils ne bougent plus et je vais les attacher avec du fil de fer. Normalement euh, J'ai vu sur internet qu'il y avait des kits qu'on pouvait acheter, avec des embouts de, différentes, de différents diamètres, des adaptateurs et tout, pour mettre sur tous les injecteurs, avec de la durite, avec des récipients fermés avec des bouchons gradués et tout, donc on peut acheter des kits. Mais franchement, c'est pas mon genre Bon, parce qu'on fait de la mécanique, il m'en reste une fille, donc on veut pas des ongles tout noirs. les casser c'est génial super super super c'est trop génial bon je viens de casser mon injecteur bon j'ai pas cassé l'injecteur j'ai cassé le le clip qui est au dessus où, où vient se loger la durite sauf que bah ben du coup je pourrais jamais euh, remettre mes injecteurs et redémarrer en fait. Euh, je suis ravie. Et je peux même pas faire mon test. C'était que le deuxième. T'as trouvé injecteur c'est là rien compris elle ça y est c'est réparé hmm. on peut pas faire grand chose elle a dit bon alors que je vous explique je crois que la dernière chose que j'ai filmé c'était moi en train de casser une des pièces de mon retour d'injection donc en fait c'est les petits raccords, je vais vous montrer, je vous insérer une image là. C'est les petits raccords qui connectent l'injecteur et les durites de retour de gasoil. Et euh, qui connectent également toutes les durites du retour de gasoil entre elles. Pardon madame. Donc euh, j'ai cassé ces petits bitognos parce que je pensais que je pouvais retirer les durite pour faire mon test d'injecteur, de retour d'injection sauf que ben sur le modèle, de, de, sur le Ronomaster Master en fait c'est pas des durites qui sont amovibles, c'est des durites qui sont serties euh, euh, et le problème c'est que la première durite est différente de toutes les autres, elle est en caoutchouc euh, mou et euh, comme celle-ci j'ai réussi à l'enlever, ben j'ai cru que c'était juste une question de, de force ou de grippage et du coup j'ai forcé sur les autres et ça a cassé le petit pitonio en gros en plastique dans lequel était rentrée et sortie la durite sauf que ces raccords là euh, ben, même si je les trouve à l'unité je peux pas les changer puisque je peux pas enlever les durites et le circuit complet de retour d'injection n'existe plus nulle part pour le modèle de mon camion moi j'ai un Renault Master Des, des raccords et des durites en plus soit il y a des connecteurs électriques et électroniques en plus que moi j'ai pas ou il n'y a pas les miens bref c'est que des, des choses qui sont pas adaptables donc au départ j'ai passé une journée complète sur internet à chercher euh, la pièce que je n'ai jamais trouvée. le lendemain je suis allée en casse le matin Je venait de démonter un moteur de Renault Master DCI j'ai pris j'ai pris le circuit de retour d'injection, j'en ai pour 20 euros. Donc euh, franchement ça m'aurait ça aurait fonctionné 20 balles genre, pour pour réparer mon camion et le sauver 20 balles c'était rien du tout. Mais du coup je pense que c'est un 2.5 DCI qu'ils avaient donc c'est pas compatible. J'ai essayé de quand même récupérer les raccords, en essayant de chauffer les durites avec un sèche-cheveux qui, qui chauffe vraiment fort en essayant de ramollir, de faire fondre et de ramollir un peu les durites mais rien à faire, c'est vraiment... ça s'enlève pas quoi, ça tourne dans le vide mais c'est tout, ça, on peut pas l'enlever donc je peux même pas euh, réadapter les durites, les, les raccords et tout sur mon circuit à moi donc du coup, donc ça la casse, ça n'a pas fonctionné Aujourd'hui, je suis allée chez Renault, donc pour qu'ils retrouvent la référence, pour que je puisse acheter exactement la bonne pièce, quoi. Que ce soit en neuf ou d'occasion. Donc chez Renault, ils m'ont trouvé trois références. Donc la dernière, l'antécédent, et puis celle encore avant. Sauf qu'il n'y en a plus aucune des trois qui est vendue chez Renault. Donc en fait, là, concrètement, si je devais compter sur Renault, mon camion, il est mort est foutu le mec de chez Renault alors avant j'étais allée au garage de mon frère qui lui m'a envoyé chez Renault en fait enfin mon frère le garagiste à qui mon frère a affaire quand il a des problèmes avec ses voitures, qui est super gentil super arrangeant franchement euh, si vous cherchez un garagiste dans le coin de, de Corbeil vous me dites vous me demandez et franchement euh, je, vous je vous renverrai vers lui parce qu'il est vraiment top il a des tarifs beaucoup. Euh, il arrange les gens, quand il ne peut pas faire, il ne fait pas, enfin voilà. Bref, donc j'étais allée voir ce gars là, qui lui m'a dit franchement, euh, lui la pièce il ne pouvait pas l'acheter, de toute façon, il n'y a même pas, sur, sur ses vues éclatées et tout, lui il n'y a même pas le détail du circuit de retour d'injection. Lui il a le moteur, euh, l'injecteur et basta, donc il ne pouvait même pas lui ni l'acheter, euh, ni trouver la référence, donc pour cause, de toute façon chez Renault elle n'existe plus. Ensuite chez Renault le gars m'a dit, donné l'adresse du dieseliste avec qui eux ils travaillent Alors c'est bien parce que ça fait deux ans que je cherche un dieseliste et que j'en trouve pas Et là maintenant que j'ai niqué mon truc parce que j'ai cherché à tester les injecteurs toute seule Et bah tout le monde me parle de dieseliste C'est le deuxième contact qu'on me donne en fait Ça me rend ouf Et ah c'est marrant je, je suis en train d'aller en course mais j'ai la voiture de ma mère vu que mon camion ne fonctionne pas et eh ben j'ai l'habitude de faire tout le tour du magasin en passant par derrière pour prendre une entrée dérobée qui est une entrée hors gabarit et là au lieu de prendre l'entrée normale alors que j'aurais pu je suis en train de faire le tour par réflexe euh, comme si j'avais mon camion c'est marrant, moi, moi je trouve ça marrant après euh, ch chacun son niveau de fun euh, bref, tout ça pour dire que je vais y arriver, ça va être long euh, chez Renault ils m'ont envoyé chez leur diséiste. Le dieseliste super gentil, franchement ils m'ont emmené dans l'atelier derrière et tout. Ils m'ont vendu en fait des raccords et de la, de la durite pour que je refasse tout le circuit en fait moi-même de A à Z. Et pourquoi pas en fait C'est vrai que moi j'étais au bout de ma vie parce que je me suis dit putain mais vas-y si je trouve pas la pièce c'est fini mon camion il roulera plus et tout. Mais en vrai non, en bonne MacGyver que je suis, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé pourquoi je leur ferais pas moi-même en fait. On s'en fout que ce soit pas la pièce d'origine Renault. Du coup là j'ai les pièces et ben en fait c'est des petits trucs comme ça sauf que normalement en fait c'est en plastique et que là ben celle-là au moins je suis sûre qu'elles pèteront pas. Ça c'est euh, le, les raccords en question. Il m'a vendu un mètre de durite, je sais pas si j'en aurai assez, sinon je retournerai en chercher, c'est pas très grave. Enfin voilà, je sais pas encore comment je vais faire mais aujourd'hui le but ça va être de reconstituer tout le circuit moi-même. Et euh, je vous montrerai évidemment de quoi je pars et ce que je suis censé faire. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo du coup, enfin je vous en souvenais sûrement parce que pour vous c'était il y a 2 secondes, moi c'était il y a 3 jours, j'ai dit qu'il existait des kits pour tester les injecteurs. Et en fait ces kits là, ils permettent de juste avoir à déclipser euh, ce raccord et à clipser une durite qui va vers un petit réservoir euh, direct sur l'injecteur. Ça m'aurait évité de casser mes petits raccords parce que moi c'est ce truc là que j'ai pété en essayant d'enlever la durite et de laisser le raccord sur l'injecteur donc ce que j'ai fait c'est tout de suite la première chose que j'ai fait c'est que j'ai commandé ce fameux kit oui j'avais dit que c'était pas mon genre mais avant de casser mon circuit c'était pas mon genre et après que j'ai cassé mon circuit c'est devenu mon genre je sais pas comment je fais pour en rigoler parce que je suis au bout de ma vie depuis trois jours clairement et j'ai acheté donc ce fameux kit tout de suite parce que je me suis dit là même si tout ça s'est cassé là, ce qu'il y a au dessus, ça ne m'empêchera pas de pouvoir tester les injecteurs quand même en attendant de recevoir la pièce ou de la trouver et de pouvoir m'occuper de réparer quand même la panne en amont. Alors, si j'arrive pas à tester les injecteurs ou si j'arrive pas à reconstituer le circuit, demain je retourne avec tout ce qu'il faut chez le dieseliste et je pense qu'il va faire tout lui-même parce que bah parce que j'ai enfin trouvé un pro et qui a l'air gentil, qui a l'air bien, ils sont pas très chers là pour tous mes raccords qui sont du coup même pas en plastique pour, pour le coup là ils sont en laiton plus euh, la durite on est pour 25 euros un truc comme ça donc franchement euh, je retournerai clairement les voir donc voilà je vous tiens au courant Alors, que je vous explique. J'ai réussi à recréer le circuit. Donc c'est ça là. Avec donc ça c'est les durites que le mec m'a vendu et ça là c'est les raccords. Donc je suis trop contente, j'ai réussi à repartir à partir de là et ça fait tout le long des quatre injecteurs et ça repart derrière. Et ça repart derrière, là-bas, c'est ce fil, ce fil, cette durite-là. Donc ça, je suis contente, j'ai réussi à tout recréer, euh, sauf que le mec du garage m'a demandé de démonter les injecteurs pour lui apporter, pour qu'il puisse les tester. Sauf que, moi je sais pas démonter un injecteur, le mec ne voulait pas prendre mon camion parce qu'il dit que dans son garage il n'y a pas de place pour un camion. Sauf que bah moi j'ai essayé de démonter les injecteurs et du coup après j'arrivais plus du tout à démarrer là euh, à l'intérieur là dedans au fond là hi, là au fond si vous regardez bien on voit qu'il y a du liquide et en fait c'est du gasoil et c'est du gasoil en fait qui fuitait de mon injecteur une fois que j'ai essayé de le démonter et j'ai cru que j'avais complètement pété, j'étais au bout de ma vie je me suis dit va falloir que je fasse venir une remorque un plateau pour faire pour l'emmener au garage là bas sans être sûr qu'il va réussir à réparer un injecteur c'est au moins je crois que c'est 250 balles sur le modèle et en garage bah, ce sera du neuf et j'ai fait le test du coup moi même des injecteurs avant d'essayer de les démonter et euh, donc ça c'est dans l'ordre de gauche à droite et normalement on m'a dit que s'il y avait un des récipients qui se remplissait plus vite que les autres là j'avais un défectueux et moi ce que j'ai, j'ai soit trois défectueux, soit euh, ben celui du milieu, on ne sait pas trop pourquoi, euh, il ne s'est pas rempli aussi vite que les autres. Mais toujours est-il que, que s'il y en avait un défectueux, dans ma tête c'était le troisième, parce que ben c'est celui qui a le liquide qui n'est pas au même niveau. Mais moi j'avais pété le premier, donc je me disais ça me fait deux injecteurs deux injecteurs à acheter ça me fait au moins 500 balles encore en plus donc là il roule, je vais pouvoir l'emmener le faire tester, donc ça aussi ça va pas être gratuit je vais finalement aller faire tester les injecteurs, euh, peut-être pas demain parce que finalement s'il vais... roule je vais aller au travail et je verrai, plus tard, euh... je verrai plus tard comment je fais mais en tout cas j'ai réparé ma bêtise j'ai testé les injecteurs, pour moi les 4 vont donc si c'est pas ça il reste la pompe à injection et on m'a dit que la pompe sur le modèle de mon camion en fait elle est collée au moteur et du coup ça veut dire qu'on ne peut pas changer que la pompe. <rire> Donc ça me ferait un peu chier de changer tout un moteur après tout ce que j'ai fait pour le sauver. Donc euh, voilà, euh, voilà. je sais pas encore où ça va nous mener mais au moins il démarre alors que je pensais que c'était mort de chez mort depuis trois jours. Je suis contente, au moins je peux rouler. Oui parce qu'en fait, je crois pas que je l'ai expliqué mais j'avais pas cassé mon injecteur, je l'avais juste dévissé et donc je l'ai resserré correctement donc en fait j'aurais pu le démonter je pense parce que j'étais en train d'y arriver de correctement le dévisser mais ça me faisait trop peur, c'était pas accessible et tout donc, euh... donc voilà je l'ai juste revissé et ça a l'air de plus fuir et du coup ça démarre et maintenant faut que je nettoie le... faut que je nettoie tout le gasoil qu'il y a partout parce que ça me fait un peu flipper je sais pas si on peut rouler comme ça ou pas mais moi ça me fait flipper donc voilà donc là euh, je suis sur mon petit spot trop cool et puis voilà. Je sais pas encore ce que ça va donner mais euh, c'est un peu un échec total là parce que je suis pas plus avancée qu'avant, j'ai juste dépensé un peu de sous. C'est la vie hein <rire> Au moins dans l'histoire j'ai trouvé le dieseliste que je cherche depuis deux ans. Donc normalement euh, à force de contact j'ai aussi un nouveau contact garagiste qui est super cool. Donc en fait, euh, c'est pas tout ça pour rien, c'est une aventure qui fait que j'ai rencontré des gens euh, qui sont super sympas, super aidants, qui m'ont appris des choses. Euh, moi je pensais que si j'avais pas la pièce, ben, c'était fini, mon camion il était mort. Jamais dans ma tête je me disais, euh, bah, si Marie tu peux le reconstruire ce truc, t'as pas besoin d'avoir la pièce d'origine, tu peux le fabriquer. Jamais j'aurais cru qu'on pouvait fabriquer un truc dans <rire> à la MacGyver dans un camion. Donc euh, voilà j'ai appris quand même des choses et au final je pense avoir rencontré des gens compétents et qui pourront m'aider au moins à trouver ce que mon camion il a enfin. Donc voilà. De nouveau la marée du montage. J'ai une petite précision à faire parce que j'avais arrêté le vlog ici en pensant que, que j'allais faire ce que j'ai dit. Et tout s'est enchaîné très vite, j'ai quitté la région parisienne quelques jours, quelques semaines après avoir tourné cette vidéo et donc je ne suis pas retournée chez le fameux dieseliste qui était fermé pour le mois d'août avant de quitter la région parisienne. Je ne suis jamais retournée le voir et je ne suis jamais retournée dans aucun garage d'ailleurs pour cette panne là puisque bah, elle s'est tout bonnement arrêtée depuis que j'ai refait mon circuit de retour. Ça m'est arrivé euh, 3-4 fois depuis que le camion mette euh, allez, 30 secondes à démarrer au lieu de démarrer tout de suite. Donc je ne sais pas euh, ce qui fait que c'est pas retombé en panne depuis. Ma première théorie c'est que quand je me sens mal, le camion se sent mal. Quand je me sens bien, le camion se sent bien. Après je pense que vous allez être à peu près 1% à vouloir suivre ma théorie. Donc on va dire que c'est parce que <rire> il préfère son nouveau euh, circuit de retour. Et parce que si à l'époque, juste après cette histoire, j'avais mis deux fois de l'additif dans le gasoil. Un premier euh, qui servait à nettoyer tout le circuit et un deuxième qui servait un peu plus à nettoyer les injecteurs. Dis-le un, hein, si vraiment, si on te gêne, n'hésite pas. Si tu veux participer, tu peux leur dire un petit truc. C'est bon Morphée Moi ouais, je sais, mais j'ai pas fini. D'accord. Donc, <rire> Morphée, ta queue Donc je suis de retour sans la queue de Morphée. Je disais donc que j'avais mis deux fois des additifs pour nettoyer le circuit et les injecteurs. Que c'est aussi une panne qui arrive très souvent quand il fait chaud, comme je vous le disais, et que forcément. Le mois d'août, c'était le pire. Pour l'instant, il fait froid. On verra ce que ça donne cet été. Mais en tout cas, pour l'instant, ça m'a refait peut-être 2-3 fois la panne au démarrage. Il mettait peut-être 30 secondes à démarrer au lieu de démarrer tout de suite. Donc voilà, affaire à suivre. Je sais que c'est certainement quelque chose que je vais devoir faire dans pas longtemps. Mais voilà où je m'en étais arrêtée à l'époque. Sur ce, moi je vais terminer mon montage, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Marine voyage dans le graphique, avec Morphée, Iris et puis Litchi, à bord de leur Renault Master, parcours le monde.